Bonjour à tous, le Conservatoire intercommunal Châteaubriand d'Herval se met au diapason pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la flûte traversière. Cet instrument à vent de la famille des bois se joue en transformant le souffle en musique grâce à l'embouchure et en actionnant les clés pour changer de note à l'aide des doigts. Au conservatoire, tout le monde, adultes et enfants à partir de 7 ans, peut venir jouer et apprendre la flûte traversière. Les cours, les ensembles, les orchestres permettent une pratique pleine de plaisir.